Buenas tardes à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout un nouveau concept que j'avais très envie de faire avec vous aujourd'hui. Donc tout simplement, on va react à ce que des gens ont pu laisser sur leur copie on est tous passés par le collège, le lycée, même l'école primaire, on a tous des anecdotes personnelles à raconter là-dessus, que ce soit des choses qu'on n'a pas compris, des questions qu on a répondu à côté. Par exemple, personnellement, voilà, c'était pas prévu mais je vais vous donner un petit exemple personnel avant de commencer avec les bêtises des autres. Euh, personnellement, sur une copie de 6ème en éducation civique, donc c'était histoire, géographie, éducation civique, il fallait dire si c'était un droit ou un devoir. Et à un moment il y avait marqué « est-ce qu'on a le droit de respecter les professeurs ?». J'avais coché « non ». Voilà, Tug Life de la vie non, plus sérieusement, j'avais vraiment coché ça. J'avais dit que non, c'était pas un droit de respecter les professeurs. La prof est venue me voir à la fin de l'heure elle m'a fait euh, Lucas, sur ta copie, je t'ai mis 19 sur 20, mais regarde là, pourquoi t'as dit que c'était euh, non ben, J'ai mis c'est pas un droit, c'est un devoir de respecter les professeurs. Bon, j'ai eu quand même 19, elle me l'a pas corrigé, mais pour moi, c'était un devoir. Genre, c'est obligatoire, c'est pas t'as le droit de respecter les profs, c'est tu les respectes. En tout cas, il y en a certains, ils respectent pas trop leur copie, et c'est ce qu'on va voir sans plus attendre. Je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que j'avais enregistré ces captures d'écran il y a très longtemps. J'ai retrouvé ce dossier sur mon PC et je me suis dit « Lucas, maintenant que tu as fait un rework de ta chaîne, c'est le moment d'aborder ce sujet. Ça va être bien monté. Merci Maxime. Ça va être super, ça va être génial. On va voir des miniatures de folie. » Donc c'est parti, sans plus attendre, pour ce nouveau format. Donc première personne, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire Pocher, elle a oublié de mettre son nom. Erwan, Poché, 11 de 12. Ouais, bon, vu le sujet, c'est un petit truc mignon, c'est le plus difficile dans le jeu Oh non C'est vrai que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde une fois, déjà en anglais, d'inverser nom, prénom, et là, par contre, le fait que, en fait, il a vraiment tout décalé, je crois que même la date était bonne, mais non, il n'y a rien qui va, et son nom, il ne l'a pas mis. Je pense que, soit il était vraiment distrait de ouf, soit juste, il avait envie de troll la prof. Copie suivante, qui était Molière Donnez un exemple de la même époque. Molière était un peintre comme Victor Hugo, vous vous fichez du monde. Un peintre Quoi oh Pendant deux secondes, j'étais là, j'ai fait Attends, Victor Hugo peintre Mais non, c'est pas des peintres, c'est des écrivains Oh là là là là là là Citez une de ces heures, La Joconde Oh non Je pense qu'il a fait une association, il a confondu bah, Molière avec Pablo Picasso, Victor Hugo. Il a dû faire une association un peu mauvaise, ce qui lui a coûté 2-0. C'est dommage pour le genre français. Et je vous jure, au départ, j'ai bloqué, j'étais là, j'ai fait Molière peintre Victor Hugo, j'ai fait Elle est dans l'orthographe de peintre vous vous fichez le mouvement J'étais, et t'as, je fais... Mais non, mais Molière Molière Molière Molière, c'est l'écriture On passe à la copie suivante. Donc, socio, 19-3-2015, c'est mon anniversaire, plus un point SVP. Voici le point de plus sur ta note. Bon anniversaire Oh, oh non Il s'est fait troller Moi, voilà, au départ, je me suis vraiment dit, mais non, il a mis le, le 15... Et si un jour je suis prof, faut que je fasse cette blague, mais... Vous avez déjà demandé des, des points bonus du style « Oh monsieur, un point bonus pour ça ?» Nous, ça nous est déjà arrivé d'en avoir sur, sur des contrôles ultra complexes ou s'il y avait des questions bonus. Mais des points bonus, « Oh si, je me souviens, j'ai une anecdote de collège !» Mais ça aussi, je vous garde, j'ai pas envie, de je, en fait, j'ai plein d'anecdotes qui me reviennent. Mais je vous ferai un prochain format qui s'appelle « Luc Anecdote où je vous ferai des anecdotes, il y en aura des vraies, des fausses et il faudra trouver les bonnes. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent, mais bien joué à ce prof pour le point, j'aurais jamais pensé. Combien de kilomètres avons-nous parcouru aujourd'hui À la fin de la journée, 631 279 kilomètres, on a bien voulu. C'est impossible de parcourir autant déjà. Il fait un tour de terre par heure. En fait, il est dans l'ISS. Voilà. Je pense que c'est ça la bonne réponse. C'est On parcourt beaucoup de kilomètres parce qu'on est dans l'ISS. Il aurait dû caler ça, ça serait peut-être passé. Mais euh... je me pose aussi des questions. C'est comment certaines personnes font parfois pour se dire « Il n'y a pas de souci d'échelle, ça me paraît potable, je vois un grand chiffre comme ça ». T'inquiète, c'est 100% normal, 631 000 km en une journée y a la Il y quoi La langue grille. Axel voit-il encore le poisson rouge Justifie. Bah oui, elle grille, mais elle marche encore. Il faut lui acheter des chaussures. MDR. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Merci beaucoup. Best Prof ever. Genre, c'est un prof, tu balances une réponse ultra troll, Mais de toute façon, c'est le truc de, non, ça marche pas, ça fonctionne. Vous l'avez déjà entendu 100 fois. Et là, la personne, la prof, elle fait... Bon, un peu d'humour, ça fait rire, merci beaucoup. Je sais pas si elle est à compter juste ou pas. Ça, c'est sympa aussi, des réponses comme ça. Avant de passer à la suite, est-ce que ce format plus détendu, chill, calme, on monte des copies, on rigole ensemble, on passe un bon moment, ça vous plaît N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous faire des retours en mettant un like, en vous abonnant à la chaîne et en laissant votre meilleur commentaire. <musique> Principe de production électrique. Schématiser et expliquer comment on produit de l'électricité avec le charbon. Charbon plus savant égale électricité <rire> leçon noir frise plus, plus interrogation égale mauvaise note. <rire> oh non! Oh, oh mon dieu, il a mis tout son talent dans le dessin. Oh non! Le gars, il a schématisé, il s'est dit, vas-y, je lâche une petite dinguerie à mon prof ou à ma prof. Je lui fais une petite blague. Charbon plus savon égale électricité. <rire> Et la prof, elle a pris le temps de dessiner comme lui. Genre, elle a fait, j'ai 50 copies d'élèves, c'est pas grave, il s'est foutu de moi. On va lui rendre l'appareil. <rire> Court techno, leçon noir frise sur 20 mauvaises notes. Je crois que là, on a le, la palme de la meilleure réponse de la part d'un professeur. Toutes réponse confondues. Math, exercice, je sais pas combien, page 204. Pour rivaliser, j'ai écrit au oh, de ma mauvaise main. C'est ce que tu fais, non Devoir inachevé. Oh non. Est-ce que c'est moi ou il s'est fait trash talk parce qu'il écrit mal et du coup, il avait pour rivaliser, j'écris avec la main avec laquelle j'écris pas d'habitude. C'est tellement limite borderless, manque de respect, ça fait mal. J'espère que c'est pas vrai parce que sinon, il y a de quoi le prendre mal ou soit devoir progresser fortement en orthographe parce que c'est vrai que là, c'est chaud. Alors le saumon, déjà quand je vois distance, temps, vitesse de loin, je me dis le saumon va y avoir un problème. Il va, il va parcourir beaucoup de choses en peu de temps, c'est obligé. La distance égale 40 km, donc 40 fois 1000, 40 000 m. Jusque là, je suis d'accord. Temps égale 1 heure. Donc sur euros égale à zéro, Ah oh, là il y a un 1 par 60. Là, là il y a souci monsieur. Du coup V égale des t Ça part d'une bonne intention. Hein. Il applique super bien ses formules. Mais encore une fois il trouve une vitesse de 250 000 mètres seconde. waouh, c'est super saumon. Oh la prof qui a du répondant ça c'est génial. Presque aussi rapide que la lumière. C'est vrai presque aussi rapide que la lumière. Super saumon est dans la place 250 000 mètres par seconde. Voilà. Et ça, l'élève, il s'est pas dit à un moment « Ouais, ça me choque, ça va à la vitesse de la lumière, euh, tranquille, saumon. » C'est très rapide, c'est très rapide. Exercice 5. Flavie veut connaître la concentration en sirop de son diabolo diabolomante. Proposer un protocole expérimental qui permettrait de résoudre son problème. Cher Flavie, comment peux-tu te poser de telles questions alors qu'en ce moment même, le monde s'écroule petit à petit Si tu veux une réponse claire, resserre-toi un verre et mesure la quantité de sirop avant de mettre de l'eau. Cordialement, un littéraire pourquoi le fait qu'il écrit un littéraire à la fin, ça me choque pas, genre un scientifique, tu vois, il fait les calculs, un littéraire, il lui fait « Flavie, le monde ne va pas bien, le monde est en constant échec, mais progresse, donc si tu veux savoir la concentration de ton verre, remets du truc. La note est mauvaise, mais j'apprécie cette originalité. <rire> » genre Vraiment, c'est l'élève, il s'est dit « j'ai pas d'idée, je lui fais un grand discours du genre argumentaire de vente, mais la prof, elle a fait « j'apprécie l'effort, hein, mais la note va pas avec. » 30,76% des électeurs, il a convaincu Arrêtez de regarder la guerre des étoiles, tu dois oh, Tu sens le prof qui est fan et qui a fait Il parle à l'envers, c'est vrai que normalement tu fais Il a convaincu 30% des électeurs Non lui, 30,76% des électeurs, il a convaincu La moyenne à ton DS, tu n'auras pas voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'est un nouveau format que j'avais jamais fait avant donc soyez indulgents j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'encourager ou à me dire comment l'améliorer vous pouvez également aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne on se retrouve dimanche prochain à 18 h d'ici là je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve bientôt ciao tout le monde